Alors, parlons de votre dernier livre. Euh, l'inflammation, pour moi, c'est on se coupe un doigt et puis bon, il devient inflammé parce qu'on n'a pas soigné. C'est pas ça Si, c'est ça. Mais ça, c'est l'inflammation euh, spontanée, bienfaisante. L'inflammation, c'est un phénomène qui prépare la réparation et la cicatrisation. Donc, on se coupe, on se brûle, on reçoit un coup il va y avoir une inflammation qui va être accompagnée d'une douleur, qui va être accompagnée d'un œdème, qui va être accompagnée d'une impotence pour ne pas faire bouger la zone qui a été blessée, et après ça va cicatriser. L'inflammation chronique, l'inflammation silencieuse dont je parle et que je dénonce, dont je dénonce les effets maléfiques, c'est une inflammation qui évolue à bas bruit, un peu comme un feu qui couve. Vous voyez, ce n'est pas une grande flamme, ben ça, c'est l'inflammation aiguë, bienfaisante, grande flamme qui s'éteint et cicatrisation, cicatisation, elle s'éteint complètement. L'inflammation silencieuse, c'est une inflammation qui couvre et qui, petit à petit, va détruire mes tissus, quel que soit l'organe. Ça peut être l'intestin, ça peut être l'estomac, ça peut être les articulations, ça peut être le système nerveux, ça peut même être le cerveau. Donc, l'inflammation est responsable de 80% des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire... Ça, ça fonctionne moins bien, n'importe hein. quoi, que ce soit une articulation ou un organe, ou le cerveau, donc fonctionnel, mais également chronique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'en débrasser, ça évolue et ça s'aggrave dans le temps. Et surtout, hein, elle est la cause primaire des maladies dégénératives telles que l'arthrose, pour la, la, plus, la plus courante et la plus simple, euh, l'arthrite, euh, le diabète, euh, l'obésité, euh, les maladies cardiovasculaires, donc c'est l'infarctus, les problèmes cérébraux, et le cancer. voyez Donc l'inflammation est le phénomène de base qui prédispose et qui accompagne ces maladies. Donc en luttant contre l'inflammation avec des moyens naturels, alimentation, il faut une alimentation euh, anti-inflammatoire, hein, c'est une alimentation euh, du type un peu méditerranéen, Voyez Mais dans certains cas, il faut éliminer les produits laitiers et le gluten si on est intolérant, ce qui représente entre 5 et 20 de la population, qui est intolérant sans le savoir et qui a des problèmes de santé dus à cette intolérance ignorée et qui est pourtant là. Alors, très souvent, il y a des antécédents d'allergie dans la famille. Donc, il faut faire un interrogatoire extrêmement précis. Et quand une personne vient chez moi, elle remplit à l'avance un questionnaire extrêmement détaillé sur ses antécédents personnels, tous les problèmes qu'elle a eu dans sa vie, les problèmes des parents, grands-parents, etc., c'est-à-dire les antécédents. Et à partir de là, on connaît le terrain de la personne. En fait, c'est une maladie moderne qui est due au fait que le blé n'est plus le blé euh, et que le lait est encore suspect. Euh, donc, euh, c'est une maladie que nos ancêtres n'avaient pas. Vous avez tout compris. Effectivement, il y a 10 000 ans, avant 10 000 ans, l'homme n'était pas cultivateur. L'homme était chasseur-cueilleur. Donc, il n'y avait pas de, de vache, donc pas de lait. Euh, C'était le lait maternel. Le lait maternel, c'est une pure merveille. Hein, un enfant qui est allaité au, au, au sein maternel, c'est un enfant qui va avoir des défenses immunitaires, qui va se développer sans problème. Le, le lait de vache n'est pas fait pour, pour les humains, en fait. Donc, et le blé lui-même, euh, en fait, l'ancêtre du blé, c'était le petit épôtre, euh, qui a été sélectionné pour faire, pour faire un, un, un grain de blé énorme et qui est très riche en gluten. Et les lactoglobulines euh, comme le gluten sont des irritants du système digestif. Et en irritant le système digestif, vous savez que le système digestif, l'intestin, c'est le deuxième cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau végétatif. Lorsqu'il est irrité, ça va provoquer une irritation générale, une fatigue générale, etc. Vous voyez, donc l'intestin, j'en parle dans mon livre, bien sûr, mais je parle aussi du stress, qui est véritablement aussi un mal du siècle. Enfin, on peut dire les mots du siècle. Les mots du siècle, c'est la pollution, c'est le stress, c'est la malbouffe. Vous voyez, après, le surmenage physique. Donc, il faut que tout ça change, parce qu'en en fait... Euh, on est en train de, de, de, de s'autodétruire. Et moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on s'autodétruise. Et donc, j'explique les choses et je donne les armes pour essayer de résister à ces ennemis intérieurs et extérieurs.